En fait, il est comme une plante, ses racines sont ici. Ça fait 40 ans qu'il s'amuse à construire des choses, à être en lien avec les forêts qui l'entourent. Mais quelque part, son territoire, c'est vraiment quelques kilomètres carrés autour de terrain. Et c'est là-dedans qu'on a l'homme pleinement déployé. Euh, incarner de liens avec le territoire. Le fait d'arriver dans un milieu vierge où tout était à faire, je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a le plus séduit. Euh, perdu au milieu de nulle part. Il y a tout à créer, il y a tout à faire. Ça, je le sentais bien, quoi. Ça me, ça me plaisait, ça me dynamisait, ça m'excitait. voyait qu'il y avait toutes les ressources dont on avait besoin pour s'installer et vivre le, le rêve qui était notre, de vivre en autonomie dans un coin perdu au milieu de la montagne. Ici, c'est sans doute ce que les pionniers du Nouveau Monde ou d'ailleurs ont pu vivre au moment où ils ont tout quitté pour recommencer une vie nouvelle dans un milieu nouveau, où ils découvraient petit à petit toutes les richesses, tout ce qui est à portée de la main. On est en pleine nature, on est confronté à la nature, on a juste des comptes à rendre à elle. La vannerie est entrée dans ma vie très tôt, j'avais à peine 20 ans, ce qui était assez rare pour euh, les vaniers que je rencontrais de voir un jeune s'intéresser à leur discipline, à l'époque tous ils pensaient que c'était un métier perdu, qui n'avait aucun avenir, donc euh, la plupart m'encourageaient plutôt à retourner à mes chères études plutôt qu'à les accompagner dans leur euh, journée d'atelier. Je me suis accroché, j'ai fini par en trouver un, en Corrèze, qui m'a appris à faire des paniers paysans. Et depuis, c'est une passion qui ne m'a plus quitté. Je cherchais pas que des vaniers, je cherchais des tonneliers, je cherchais des sabotiers, le maréchal Ferrand aussi. Je cherchais tout type de vieux métiers, entre guillemets. J'ai trouvé un sabotier et un vanier. Monsieur Eckpers, le vanier, il s'était construit une cabane dans les bois et il faisait tout. C'était un bricoleur de génie. Il m'a appris à faire des meubles, il m'a appris à faire la vannerie. Il m'a appris qu'on était capable de tout faire avec ses mains. Ça, c'est génial. Et monsieur Gua, le sabotier, lui, m'a appris que tout ce qu'on faisait avec ses mains, il fallait le faire avec beaucoup d'attention, de vigilance et créer de beaux objets. Ça a été mes deux maîtres auxquels j'aime bien rendre hommage à chaque fois que je le peux. La vannerie, elle date de la nuit des temps. Elle est née avec la vie, elle est née avec les animaux. C'est une technique qui permet de donner de la résistance aux matériaux et une forme. Et c'est une discipline universelle. On retrouve partout autour du monde des gens qui font de la vannerie. Il n'y a pas un peuple autochtone qui n'a pas fait de vannerie. j'ai cherché à, à, à rencontrer des gens qui m'apprennent ces, ces savoirs anciens et qu'effectivement j'ai vu le nombre de gens qui me disaient non, non, moi je veux pas t'apprendre, non, non, euh, c'est pas pour toi, non, non, il n'y a aucun avenir dans cette discipline, toutes les portes qui se fermaient les unes après les autres et de ce jour-là je me suis dit moi je, je, je transmettrai. Pendant notre balade je vais vous présenter des matériaux qui nous permettront de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la vannerie sauvage. Le terme de vannerie sauvage est récent, elle hein, date du début du siècle, pas plus. Avant, on parlait de vannerie paysanne, vannerie rurale. C'est la vannerie que les gens faisaient pour leurs besoins personnels et tout ça. Bon, on est parti Allez, sac à dos, en route Alors, cette plante, vous la connaissez Oui, la clématite. La clématite, hein. Donc c'est une liane, il n'y a pas beaucoup de lianes en France, il y en a 5-6. L'intérêt des lianes, c'est que ça donne des matériaux qui sont longs, souvent flexibles et souples, qui demandent peu de préparation. Vous avez votre liane, donc j'avais commencé ça à 1m80. Euh, là, je veux faire un cercle et je veux qu'il soit solide. Je vais torsader cette liane sur elle-même pour lui donner de l'épaisseur, et de la solidité et de la résistance et je dois revenir sur mon départ et prolonger comme ça, d'accord Ça, c'est le principe de base de la vannerie. Le jour de balade, c'est une étape importante parce qu'elle donne toute sa dimension aux activités qu'on fait dans la semaine et comme ça, ils ont tout le cheminement depuis la récolte et le retour à l'atelier pour transformer les matériaux ramenés. On récolte du lierre, euh, du tilleul, des écorces de bouleau, euh, des lianes de clématite, euh, des tiges de noisetier, des tiges de, de truènes ou de cornouillers, quelques jeunes ronces pour faire des éclisses, que sais-je encore, voilà. On revient les euh, bras chargés de, de matériaux, prêts à, à rentrer à nouveau dans les ateliers. Heureusement ouais. ouais. que c'est un travail d'amour oh, ouais. yeah. oh. oh. On a vu des hommes les bien hein. bien on a ramassé hier lors de la balade, on a ramassé des écorces de merisier sur des bois morts. Automatiquement, elle est sèche, l'écorce est sèche. Et regardez sur un bois vivant qui a été coupé vivant, ça c'est du bois qu'on coupe pour faire des objets en bois, des bols ou des cuillères ou des choses comme ça, c'est du merisier aussi. Et vous toucherez la différence de qualité d'écorce. Une écorce sur un bois mort, une écorce sur un bois vivant. Ce stage s'appelle technique d'autonomie dans la nature. C'est un stage qu'on a monté avec Kim. Et l'idée du bouquin est née à travers ces stages. Au fil du temps, on a enrichi comme ça 5 ou 6 chapitres qui correspondent grosso modo à ce qu'on fait ici pendant cette semaine. C'est-à-dire la découverte du feu primitif, la découverte des fibres, qui est rejoint par le travail de Vannerie. On fait aussi un petit peu le travail du silex, le travail de la pierre. C'est des techniques qui sont reproductives partout où on va euh, sur la planète, partout où il y a des végétaux et des minéraux, on arrive à faire des outils simplifiés, et, euh, et du feu, et à manger des plantes sauvages. Et ça, c'est quoi Ça, c'est pour euh, tailler le silex. Oui. Mais oui, c'est là. Merci. Je m'appelle Kim Pache, je viens d'avoir 37 ans. Et euh, si je devais me définir, je pense que je parlerais de ce qui occupe la plupart de mon temps, à savoir euh, recréer du lien avec nos origines sauvages. Dans mon enfance, vers 10-11 ans, j'ai une question très sérieuse et importante à poser aux adultes, c'est, ils sont où, nos indiens Puis Je voyais tout le temps qu'on allait faire des, des documentaires ou des témoignages sur des peuples traditionnels, un peu partout dans le monde. Puis il y a un endroit sur Terre où il n'y en a pas. C'est en Europe, occidentale. Et je me suis dit, c'est quand même étrange cette histoire. Comment ça se fait que nous, il n'y a personne qui vit dans les Pyrénées, il n'y a pas un peuple traditionnel qui vit à l'âge de la pierre, entre guillemets. Pourquoi Quel est ce phénomène Ça, c'était juste un bout d'os. En fait, avec un tout petit peu de travail, pas très long, on obtient ouais, des éclats d'os qui sont ici. Après, toujours avec notre pierre, on peut faire un trou et puis on a une aiguille encore ça c'est une église qui est relativement grosse, on peut en faire des très très fines. Et en fait, les années euh, avançant, j'ai fini par découvrir en fait, nos peuples indigènes en Europe, ils étaient existants. Donc en fait, si on parle de la grotte de Lascaux par exemple, on est face à des, des cultures chasseurs-cueilleurs nomades du temps de la préhistoire, de la fin du paléolithique. Et puis après on a 6-7 000 ans, l'arrivée des premiers agriculteurs chez nous. À partir de là, il n'y a plus de traces des, des peuples indigènes. Là as une petite lame, je, je, je, je... Voilà. tu la prends comme un couteau, par contre tu la tiens bien perpendiculaire et au début, c'est du petit travail assez fin pour faire la première euh, encoche, le premier sillon. Et une fois que tu as marqué ton sillon, tu commences à la grandir. Donc moi j'ai compris ça enfant, je me suis fait une sorte de serment que moi j'allais reprendre contact avec ces ancêtres là en fait parce que c'est ça qui m'intéressait. Je me dis, finalement, il y a un détachement de notre société face à la nature. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être en lien direct. Partout sur Terre, les peuples traditionnels parlent de ce qui les entoure, du, du territoire, comme de quelque chose qui est de l'ordre de leur famille. Il y a vraiment une, une intimité avec le territoire que moi, je ne retrouve pas chez nous. Au, au, au début, on n'a pas besoin de 15 photos pour illustrer la mise en forme ouais. du départ. puis après, ça se précisera, forcément. Mmh. Premier atelier pour le volume 2 du bouquin de vie Sauvage. Alors là, il y a peut-être une photo qui peut être intéressante, je ne sais pas à quel point on arrive à voir. Tu vois tout ça, là ce serait pas mal qu'on montre une photo avant, c'est-à-dire le... Kim fait de je travaille du silex et moi sur les photos pour euh, ensuite faire un chapitre sur ce thème-là, puisque c'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé dans le premier volume. Ça nous semble important de montrer comment on peut, avec deux, trois cailloux, faire des éclats qui sont coupants et tranchants pour être un petit peu plus autonome dans la nature. Toutes ces activités, comme à travers le stage, effectivement, ce qu'on cherche à, à montrer, à apporter, et ce que l'on cherche nous à vivre aussi, c'est c'est à renouer avec avec nos, nos racines qui sont qui sont très lointaines. Alors, les différentes peaux et leurs usages, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour quelle fonction C'est avant même de parler de oui. tanner. Il mmh. faut savoir pourquoi on tanne, parce qu'en fait, ça détermine mmh. le type de tannage. Oui. Tu as par exemple les les, les peaux au sol de caribou, il n'y a pas besoin de les tanner. Parce qu'en fait, la, leur rigidité est bien vue. Ouais, okay. on, on, on, on, on confond pauvreté et simplicité. Et c'est tout à fait dommage. La simplicité, c'est quelque chose de merveilleux. Choisir une vie simple, avec peu de moyens, avec peu de, peu de frais, peu de dépenses, euh, c'est tout, tout à fait possible. Et c'est quelque chose de, qui, qui apporte énormément de plaisir, énormément de satisfaction. J'ai eu l'envie de partager et d'échanger. Et les bouquins sont venus là-dessus. Le plaisir de l'écriture, outre celui de raconter des histoires, est venu par le fait que je me suis très vite rendu compte, bien sûr, qu'à travers un bouquin, je pouvais toucher beaucoup de monde. Et beaucoup de gens m'ont connu et m'ont découvert à travers les livres. Ça a été le cas de Damien. Il a connu les éditions de Terran par, euh, par les écrits sur le jardinage bio. On a énormément d'atomes crochus. C'est vrai que quand je vois un Damien, je me retrouve 20 ans avant. Ça va ça va. Ça va. Ça, va. ça va ça va ça va bien, ça va bien. Ça Bienvenue. Ah, vous Merci vous beaucoup. Alors moi, au début, ce que je faisais surtout, c'était de la production. C'est-à-dire que je vendais des légumes. Et en fait, quand les gens venaient m'acheter des tomates, par exemple, je leur disais, mais au lieu de venir m'acheter tout le temps des tomates, prenez les graines qu'il y a dedans. Et du coup, vous êtes autonome. Vous n'êtes pas obligé de venir tout le temps m'acheter des tomates. Et du coup, j'étais un mauvais vendeur. J'avais plutôt envie de transmettre et d'aider les gens à devenir autonomes eux-mêmes. Donc voilà Damien, bienvenue. Bienvenue dans mon jardin en Sur ce jardin, j'ai jamais mis un brin de fumure animale. Et ça c'est quelque chose d'important pour moi, c'est de montrer euh, qu'on peut entretenir un jardin, on peut entretenir la fertilité d'un sol uniquement à partir des matières organiques qui sont produites sur ce sol. Mon seul outil c'est la houe, avec laquelle je ne retourne plus le sol. Je hache le végétal spontané ou la culture de la culture en grès vert. Donc technique de, de jardinage sur sol vivant. Alors moi j'ai une chaîne qui s'appelle euh, permaculture, agroécologie, etc. Trois petits points en plus là derrière. Ben, je suis venu euh, aujourd'hui ici pour voir Bernard, pour qu'il nous parle un petit peu de ses méthodes de jardinage, pour qu'on faire une vidéo et pour proposer sa vision à ceux qui me suivent. Grâce au végétal spontané, la présence d'un couvert végétal permanent, les limaces, elles ont à manger partout. Je ne dis pas que je n'interviens jamais. Régulièrement, je fais des récoltes de limaces, bien sûr, mais j'interviens très très peu sur les limaces. Donc, je vais intervenir quand je repique mes courgettes et qu'elles sont toutes petites, sous forme de deux cotylédons. Là, je suis obligé d'être vigilant, bien sûr. Mais après, une fois que la plante est belle comme ça, j'ai pas d'attaque sur mes légumes parce que les limaces, elles trouvent à manger ailleurs. Était déjà lecteur de ses livres à l'époque de la guerre de l'Ortige. J'ai au moins une quinzaine d'années disant que je m'intéresse à ce qu'il écrit. Au fil d'une carrière, nos techniques, elles évoluent beaucoup. Je me bats contre des dogmes, j'ai pas envie d'en recréer. Et peut-être que si tu reviens dans 2-3 ans, il y aura des choses nouvelles, il y aura des choses que je contredirais de ce que je vais te dire aujourd'hui. Ça me dérange pas du tout. On travaille avec du vivant, et le vivant, eh ben voilà, il faut accepter qu'il nous donne des leçons nouvelles chaque jour. j'aime beaucoup chez Bernard, c'est une forme d'humilité et de bienveillance. Il y a des gens qui vont te dire c'est comme ça qu'il faut faire, et puis euh... alors que Bernard il y a une vision assez globale et du coup euh... bah, assez humble en fait face à la complexité du vivant et de la nature et c'est un discours qui me plaît, qui me parle. Quoi. J'ai besoin aussi de me sentir entouré de gens impliqués, de gens passionnés et de personnes qui sont aussi dans l'échange et le partage. Et Damien c'est tout à fait ça. Euh, je pense qu'il a, il a compris comme moi à son âge qu'effectivement, sans le partage, sans l'échange, on n'est pas grand-chose. On finit tout seul dans son coin avec euh, un ou deux petits savoirs euh, et puis ça s'arrête là, quoi. On ne fera pas avancer les choses comme ça. J'ai été capable d'écrire des livres comme Le Bois, l'outil de Geste hein, en un mois, quoi. J'ai commencé le, le, le 1er janvier, parce que le 1er janvier j'aime bien faire un break et faire un truc qui me plaît. J'ai commencé à faire des petits objets bois, tout ça. je me suis dit il faut que je fasse un livre. Et le 31 janvier le livre était fini, maquette est prête à imprimer quoi tu vois. La place qu'a pris l'écriture et l'édition dans ma vie a été très progressive. Puisque j'ai commencé par un bouquin. J'ai commencé à faire des premiers salons pour présenter le projet de la route des grues, j'avais même pas de bouquin. J'avais fait un petit dossier en origami avec des activités pédagogiques pour les enfants et j'allais dans les écoles est arrivé seulement après. 95 euh, Les secrets de l'ortie qui ont véritablement déclenché l'aventure éditoriale. Il s'est passé quelque chose quoi. Un bouquin sur une plante dont personne ne voulait entendre parler parce que très très mauvaise réputation. Ça a surpris beaucoup de monde et avec un succès du bouquin complètement inespéré. Ce qui m'a permis d'enchaîner sur d'autres titres. Euh, ça a donné une collection, Le Compagnon Végétal, qui aujourd'hui est riche de 23 titres. Après, ici, c'est le, le jardinage. Lui, il a fait beaucoup de cuisine sauvage. Il a commencé, à ça jusqu'à la petite carnet de cuisine sauvage. Au-dessus, ces plumes de carottes, c'est un autre éditeur pour lequel Bernard a travaillé. Donc, il a fait des okay. herbiers qui sont un peu connus. Autoconstruction, un peu ouais. mini-maison, etc., maison écologique, Lavalerie, autonomie, donc le livre avec Kim, un livre sur le travail du bois. Ouais. Donc c'est une maison d'édition que j'ai créée en 1999. Euh, avant, je faisais de l'auto-édition, euh, mais en 99, les impôts m'ont rattrapé en me disant que je ne pouvais pas gagner plus d'argent avec la vente de mes livres qu'avec le fromage de mes vaches. Donc il fallait créer une deuxième activité. Mais au lieu de se contenter d'auto-éditer nos propres ouvrages, j'ai monté une maison d'édition ouverte qui nous a permis d'éditer d'autres auteurs que, que moi-même. J'ai un petit faible pour les bouquins d'artisanat parce que c'est des bouquins que jamais personne n'a osé faire. Jamais personne n'a osé écrire un bouquin sur le banc à planer. Donc voilà, ben, j'ai mis du temps, hein. j'ai mis des années pour euh, écrire euh, peut-être 70, 80 bouquins, mais euh, au fil du temps, j'ai réussi comme ça à, à remettre en valeur des choses qui méritent de l'être. Il y a cinq ans, j'ai vendu les éditions de Terran à un groupe éditorial qui s'appelle Pictos, qui est sur Toulouse. Euh, moi, j'étais dans une phase de ma vie euh, de grands changements, de grands bouleversements. Je, je saturais complètement au niveau de cette maison d'édition. J'étais au bout de cette aventure, donc euh, j'ai préféré passer la main. J'ai bien fait, puisque ça a permis d'assurer la continuité de la maison d'édition. Et là, je t'emmène voir un nid d'abeilles sauvages parce que j'ai une grande passion pour les abeilles depuis longtemps. J'ai eu mes premières abeilles dans les années 80, euh, puis après à cause des problèmes de, de varroa, donc euh, un parasite de la ruche, je les ai perdus, j'ai eu une période sans. Mais là j'ai renoué avec les abeilles grâce à la vannerie, en faisant des ruches en vannerie, et je me suis rendu compte que l'habitat de la ruche était un élément important de la bonne santé de l'abeille. Et j'ai travaillé sur ce que on appelle aujourd'hui les ruches de biodiversité, ce sont des ruches qui sont euh, mises à disposition des abeilles pour elles et non pas pour leur production. Alors voilà, elles y sont. C'est toujours, toujours des petits moments magiques, des merveillements. C'est beau venir souvent ici. Euh, regarde comme elles sont actives. Fini comme un écrivain paysan. Écrivain parce que ben, depuis 20 ans, c'est ce qui me fait vivre. J'en suis très, très heureux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ça restera mon statut, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, puisqu'il n'y a pas de raison que je m'arrête euh, d'écrire. Moi, je me considère vraiment comme un aventurier de l'ordinaire. Que ce soit mon travail sur l'ortie, que ce soit mon travail sur le moineau, c'est toujours des, des petites choses mal aimées. En revalorisant la ronce, le pissenlit ou l'ortie, je me sens beaucoup mieux avec ces plantes-là qu'avec des roses magnifiques ou des lys extraordinaires, ou, ou des plantes euh, voilà, qui soi-disant sortent de l'ordinaire. Pour moi, ce qui sort de l'ordinaire, c'est justement l'ordinaire. Et c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on le méprise. Et c'est très dommage parce que c'est à cause de ça qu'on a cette attitude dominatrice sur la nature. Et c'est vraiment ça qu'il faut corriger et changer. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de mon quotidien de travailler sur ces, sur ces deux revues. Le lien créatif, qui est une revue qui a 8 ans maintenant, qui décrit toutes les techniques de vannerie possibles et inimaginables, pas seulement en France, en Europe, mais aussi autour du monde. On a des reportages un petit peu partout. Et l'Abeille en liberté, qui est une jeune et nouvelle revue, qui s'adresse aux passionnés de l'abeille qui euh, ont un autre rapport à l'abeille que celui de, de l'exploitation pour lui prélever son miel, son assagerie royal ou son, son pollen. Paysan, voilà, je l'ai été pendant 15-20 ans, je le suis resté. Paysan, c'est un homme de pays. Pour moi, quand je fais un, un stage de technique d'autonomie, je suis autant paysan que lorsque je fais un stage de jardinage au naturel. Pour moi, les choses sont vraiment indissociables. La vie, c'est un tout, ça c'est quelque chose d'extrêmement important que j'aimerais tellement que tout le monde ait cette conscience-là parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on respecte notre environnement. Le monde moderne, avec tous ces dérives, si on peut dire, n'est que le reflet, que l'incarnation de notre représentation du monde qui est une ressource, un monde dans lequel l'humain devrait euh, s'affranchir de son animalité pour devenir enfin son plein potentiel, s'extraire du, euh, du monde animal euh, ou du monde vivant, enfin bref. Je pense que quelque part on est en train de façonner le monde à l'image qu'on se fait de ce monde en fait. Si on permet aux gens de retrouver du lien avec les ancêtres qui eux savaient vivre en équilibre avec le territoire, avec la, ce qu'on appelle la nature, on retrouve de la confiance en nos potentiels. Par l'autonomie, c'est la même chose, on retrouve une confiance. Et donc, parce que tout ça c'est le travail de l'intention, on générera autre chose dans l'avenir. Les abeilles vont être heureuses. potentiel, c'est l'émerveillement. C'est qu'un enfant grandisse en ayant un rapport intime avec ce qui l'entoure qui fera de lui le plus grand défenseur de ce territoire. Peu importe les enjeux, il ne sera pas d'accord de troquer ce coin de forêt contre une voiture ou contre un meilleur emploi, j'en suis certain. Mais pour ça, il faut retrouver de l'autonomie et du lien. l'un des grands, grands messages moi, que j'essaie de faire passer depuis que je suis installé ici. Ça a été la raison d'être des éditions de Terran. Aujourd'hui, c'est celle de, des stages, de mes petits jardins expérimentaux aussi. Et de montrer effectivement aux autres, à d'autres, semer des graines et s'aimer ces savoirs et cette philosophie qui veut que c'est avec la nature qu'on s'en sortira, c'est pas contre elle. c'est magique, ça c'est pas banal c'est sûr, celle-ci elle n'est pas formatée, celle-ci dans une culture industrielle elle n'aurait pas sa place. Notre assiette elle va être fabuleuse. Il y a une chose horreur, c'est la spécialisation et le formatage. Alors la spécialisation dans mon métier euh... c'est très dangereux, on va, on va vous dire. Oh Bernard Bertrand c'est un bon vanier, il est spécialiste de la vannerie sauvage. Oh il est spécialiste de l'ortie parce qu'il s'est battu pour la guerre de l'ortie et pour défendre le purin d'ortie pendant dix ans. Je réfute complètement ce terme de spécialiste. Je suis un amoureux de l'ortie, ça je veux bien l'entendre, mais certainement pas un spécialiste. Et ça ne me dérange pas de passer l'ortie à la vinderie sauvage, à la fabrication d'un canoë, à la descente de rivière en canoë, euh, ou aux abeilles bien évidemment, qui ont toujours fait partie de la ferme ici. Je suis pas un huluberlu euh, opportuniste. Je suis un touche-à-tout amoureux. Mmh. J'ai envie que ma vie soit riche, j'ai envie de faire des choses nouvelles le plus possible parce que je trouve que c'est ça qui est formateur, c'est ça qui nous permet d'apprendre et de comprendre le monde. Et je pense d'être plus tolérant, d'être plus ouvert et d'avoir une certaine philosophie de vie qui fait qu'on est bien dans sa peau. J'ai un tempérament très optimiste, très positif. Je garde que les bons souvenirs de la vie, j'oublie tous les mauvais. Moi, je remercie toujours la vie de cette chance qu'elle m'a donnée. Peut-être dans cet état d'esprit-là, quoi, parce que effectivement, c'est un super moteur. Quoi. C'est super important d'arriver à l'âge que j'ai et de me dire que j'ai passé ma vie à jouer. J'ai rarement eu l'impression de travailler. You Why would you look outside yourself when you have? All of the world is Why would you look outside yourself when you dare? all of the world hey, your inside. is a space that creates your horizon your mind is a well, space that creates your horizon your mind is a space that creates your horizon where your mind is a space that creates your horizons